Petit tuto sur euh, comment j'utilise OpenBoard au collège. Alors j'ai aucune action chez OpenBoard, mais en arrivant au collège, on m'a dit d'utiliser OpenBoard, alors j'ai utilisé OpenBoard. Et euh, un des gros intérêts que je vois, surtout à l'heure actuelle, c'est que c'est un logiciel libre. Et je milite assez pour les logiciels libres de manière éthique, mais aussi parce que en fait à long terme euh, c'est plus sûr, quoi. Bref, euh, un exemple ici. J'ai ma leçon que je mets en complet. Puis après, je fais un copier-coller ici et euh, je mets le, la même chose avec des trous. J'exporte je, ce document en PDF que je mets sur ma clé USB en sixième. Enregistrer. Et puis, euh, je vais aller sur OpenBoard Et là, je vais sur Documents et je vais ajouter des pages depuis un fichier. Je vais chercher mon, nom, mon dossier sixième, ma leçon règle équerre. Et elle apparaît donc les quatre pages là, les deux de la leçon complète et puis les deux incomplètes. Et euh, donc par exemple, je fais ici, je peux zoomer ou dézoomer. Je peux bouger ma page là, ici comme ça. Et donc après, je vais aller avec le stylet pour compléter ici en classe. Ici la gomme, ici pour surligner. Là, si je veux écrire avec des caractères, euh, un texte quoi, avec le clavier. Bon, en fait, j'utilise très peu moi ça. Et puis euh, ici, si je veux faire une ligne droite. Il y a plein d'autres choses qui sont possibles, mais en fait, ça pour moi c'est la base. Et euh, ce que je voyais de Bernard par exemple hier où il prenait des photos, enfin qui mettait, c'est possible aussi sur OpenBoard. Board, hein, on peut les mettre ici dans les images, mais en fait, ça moi j'utilise très peu. Euh, bah, pour ne pas être bloqué par Open Board de toute façon. Et puis finalement, du coup, je travaille pas mal avec là-dessus. Et donc, si ça, je veux en faire une photo pour la réutiliser avec les élèves, euh, là, c'est des bêtes droites euh, perpendiculaires, mais si ça marche, si c'est une photo de New York, ça marche aussi. Je vais ici, là, sur Capture d'écran, je prends mon truc, je le mets euh, dans la bibliothèque, et puis je vais ajouter une page. Je vais chercher la photo que je viens de faire, là et je la mets ici et puis euh, je peux évidemment l'agrandir ou la diminuer enfin ou faire ce que je veux et puis n'avoir plus que ce truc là et là euh, j'écris à côté ou je fais écrire les élèves ou je trafique dessus quoi euh, à la fin de mon cours je vais exporter ce fichier sur ma clé usb donc dans document exporter au format UE open board", et par exemple, je l'appelle sixième. Hop, et donc je récupère tout, et puis je ferme, je quitte. Cours suivant, et eh ben je fais dans l'autre sens. J'ouvre toujours Open Board. et cette fois-ci, eh ben je vais importer. Donc, je vais dans Documents, importer. Et je vais chercher mon fichier .ubz. Voilà, il ne sait plus bien où il en est de l'appellation. Bon, ben, je dis sixième, et là, comme euh, je l'ai appelé aussi sixième 1, ah, bah, sixième B, là, c'est parce que je fais un peu des trafics. Bon, je mets le, le nom que je veux, et je retrouve mon fichier tel que je l'avais laissé. Euh, petit truc Là, le, la barre d'outils, elle est en verticale. Je peux la mettre en, en préférence en horizontale en fonction de, de ce que je préfère. Euh, ben voilà, Là, j'ai vu l'essentiel.